à celles qui nous rejoignent et je suis ravie d'être parmi vous pour animer cette table ronde euh, sur le TDC Le Handicap organisé par le STRAS. pour qu'on puisse débattre ensemble. Enfin, C'est quelques jours autour ouais. de thématiques qui touchent de près ou de loin aux oppressions qui nous touchent en tant que travailleuses du, du, du sexe. Je vous présente, je suis mariée, pute syndiquée, handicapée, travailleuse du sexe, référentie de France du STRAS militante pro-TDS et, et anti-validiste et je voulais vous partager un petit texte avant de vous présenter nos différents intervenants et intervenantes euh, que j'ai écrit. Alors, bienveillance insupportable, inexistence en tant que personne et rejet car incompréhensible ou invisible, c'est ça aussi le point du handicap qui fonde le validisme. Avant ces deux années, j'avais l'impression d'aller à contre-courant. Puis le travail du sexe s'est imposé comme seule alternative viable à mon corps et à ma santé mentale, et j'ai commencé à politiser mon corps, mon handicap et comment il s'entremêle dans cette société. Handicap. Originellement, ce mot du 16e siècle traduisait la situation négative, défavorable de celui qui tire le nouveau lot dans jeu. Personnellement, je pense que nous sommes toutes et tous. À un moment donné, on voit un autre handicapé de manière visible, invisible, temporaire, énorme. Ainsi, la lutte contre le validisme, dont nous va parlerons plus tard, et pour les droits des personnes transvisibles de malades, chroniques, nous sommes tous concernés par essence, car au croisement de plusieurs luttes, anticapitalistes, antiracistes, pro-TDS, antitransphobie et antisexistes. Il est donc important, il m'a semblé, d'avoir cette table ronde où on écoute les concernés qui touchent de près ou de loin au handicap et au travail du sexe, car il me semble que ces deux luttes sont similaires et en tout cas toujours reléguées au dernier point. Euh, on parlera ici euh, de plusieurs thématiques, on, on partagera en quatre thèmes. D'abord, comment répondre politiquement au concept de vulnérabilité à la fois pour les personnes handicapées et pour les personnes TDS Peut-on comparer le processus de pathologisation, méca mécanisation, médicalisation, infantilisation vécu par les TDS et les personnes handicapées Les approches humanitaires concernant le handicap et le travail du sexe sont-elles réellement satisfaisantes Le thème de l'accompagnement sexuel est-il plutôt fort, validiste ou un nouveau concept intéressant politiquement Autrement dit, faut-il exceptionnaliser une forme de travail du sexe pour les clients. En astrology. Et enfin, on terminera par en quoi le travail du sexe peut-il représenter une source économique pour les personnes qui par ailleurs discriminées sur le marché du travail? N'y a-t-il pas de contradiction entre les arguments de travail, de productivité, de compétitivité de l'enfermement informel, l'économie et de précaria, et donc pour, des, pour euh, échanger de tout ça avec nous, on a aujourd'hui une euh, super invités que je voulais vous dire, Donc, donc, donc Sibèle Espermance, secrétaire générale du Strasse, travaille du sexe à et accompagnant à sexuel et militante, Charlotte Puisseux, docteur en philosophie, dont le thème de sa thèse est réalisation handicap initenti en question, psychologue clinicienne et autrice du dictionnaire et enfin Céline la création des dévalideuses, féministes, militantes handicapées, fondatrices du collectif des dévalideuses, collectifs féministes, qui démontrent qu'ils avaient reçu sur le handicap. Et donc moi j'avais envie de poser une question à chacun chacune sur euh, quels étaient vos pronoms et comment, euh, sur la thématique du handicap et de la sexualité, comment vous vous situez et quels étaient euh, vos points de vue. J'espère que vous allez donc, on aborde les quatre questions, les quatre thématiques que j'ai mises. Donc, c'est ça, c'est lui, si vous voulez. Et donc, Céline, ça m'appelle. Sur le plan de la sexualité et de la, de la Bref, euh, moi, et du coup, par le biais des évaluateurs, j'ai envie euh, que. On s'empare un peu de cette parole parce qu'elle est euh, totalement monopolisée par, euh, par l'assistance sexuelle euh, euh, telle qu'elle est euh, proposée d'une façon maladie et n'est pas du tout satisfaisante. Et, et, et en fait, dans les médias et dans la société où tu es de grandes la sexualité des personnes handicapées se résume à cette question-là. Il y a un problème dont on va euh, faire... Euh, mettre en place cette protection. donc c'est euh, une chose on peut en parler d'une façon autre, mais surtout je veux qu'on en parle de façon euh, voilà pour reprendre les problèmes à la base mais, comment l'idée de fonder les dévalidus est venu euh, c'est venu suite à une expérience personnelle une rencontre euh... Euh, alors c'est venu euh, un peu euh, par hasard euh, c'est venu suite à une marche, euh, à, une, à la Marche Nous Toutes. Il euh, y a... Euh, qui, bon, moi, je n'avais pas pu y participer, et parce que, euh, parce que ben, quand on en dit, euh, est en vie, c'est souvent difficile euh, d'aller en manif pour prendre raison. Et je m'étais dit, je vais relayer euh, sur internet un peu euh, tout ce qui parle des violences faites aux femmes handicapées, parce qu'on sait que les femmes handicapées sont... Euh, au moins trois fois plus victimes euh, de violences que les femmes et j'ai juste rien vu passer C cette première euh, marche mon avait fait beaucoup de boules de, quand même dans les médias mais alors que dalle sur les personnes handicapées sur les femmes handicapées et le manque de représentativité dans le féminisme là m'a m'a frappée et du coup ben j'ai lancé un appel sur Twitter mais sans trop de et en fait il y a eu énormément d'échos suite à mon appel et donc on a bien été obligé de faire des bonnes choses on a pris un peu de temps et ça s'est organisé et du coup quand on voit les réponses le nombre de gens qui sont intéressés par notre travail et qui nous contactent on dit que ouais il y avait vraiment un courant on est content de s'en occuper un peu place. Vous êtes nombreuses, nombreuses, nombreuses en collectivité. Fait. Oui, une quinzaine. On est en homicidité, donc euh, sans merci, c'est sans personne valide. C'est trop bien. On oui, est une, une, une quinzaine. génial. Merci. Voilà. là. Euh, si bien, je arrête. Euh, ok, mes, mes, euh, mes pronoms, c'est L, accord euh, féminin. Euh, comment je me positionne face <rire> au handicap c'est assez particulier parce que je ne m'étais jamais beaucoup posé la question avant, euh, avant de démarrer dans l'accompagnement sexuel et donc j'ai été escorte pendant six ans avant. Euh, J'avais euh, fréquenté pas mal de personnes voilà, qui, étaient, euh, qui avaient des handicaps euh, divers, hein, mon, notamment mon frère qui, euh, qui est sur le spectre de l'autisme, euh, mais aussi parce qu'au Québec on a d'autant plus de personnes de contact avec des personnes, c'est-à-dire qu'on on voit beaucoup plus de personnes avec des handicaps visibles, en tout cas dans l'espace public, qu'en qu France. Donc, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel ou de, de particulier, euh, en tout cas, beaucoup moins que l'impression que j'en ai eue en France. Et, euh, et en fait, euh, j'ai réalisé qu'il que y avait un lien entre travailler du sexe et… Euh, et handicap à partir du moment où on m'a posé des questions sur l'accompagnement sexuel à moi en tant qu'ex-TDS à une époque où j'avais cessé de faire ce travail et, euh, et notamment parce qu'une réalisatrice de cinéma voulait écrire une fiction sur l'accompagnement sexuel à la base euh, d'un fait divers qu'elle avait vu qui parlait de génus et de, de la passe et de l'accompagnement sexuel et moi à l'époque j'avais répondu parce qu'elle avait demandé tout ça à notre notre scope de, de travail du sexe indépendante, il y avait une centaine, et il y avait très très peu de gens qui avaient des expériences avec des personnes handicapées, et moi j'ai dit, bah, je ne sais pas si ça rentre dans l'idée que tu as des personnes handicapées, mais moi je travaille beaucoup avec des personnes sur le spectre, des personnes qui ont une anxiété sociale généralisée, mais ce n'est peut-être pas de ça dont tu veux parler. Et en fait, euh, les discussions qui ont émergé de, de tout ça, des longues heures sur Skype, euh, et euh, éventuellement même la formation de la passe où elle est venue elle également quand elle a su que je m'y inscrivais, euh, ça a, fait, ça a fait progresser en fait mon idée de ce que pouvait être un accompagnement sexuel, ce euh, qui pour moi euh, non pas le fait d'être avec quelqu'un en situation de handicap, ça n'a aucun sens, mais c'est le fait de, de passer plus de temps euh, sexuel ou individuel des personnes dans le travail sexuel. Euh, ça fait progresser et bien aussi en contact avec euh, toutes les critiques que j'ai pu entendre des personnes euh, en situation de handicap. Euh, ça fait progresser mon idée de ce que peut être euh, le travail du sexe en relation avec euh, le handicap. Charlotte mmh, oui. Alors moi c'est donc euh, Charlotte, elle est l'accord féminin. Euh, du coup, ben, moi j'ai mon rapport alors par rapport au handicap quand je suis en situation de handicap visible donc c'est vrai que c'est voilà ça m'a toujours un peu mal aussi à, à trouver ma place euh, bah, au sein du féminisme comme a évoqué cette ligne ou en tant que euh, que femme handicapée euh, euh, j'avais du mal à trouver ma place euh, par rapport à, à la question de la sexualité de la réappropriation des corps de sa sexualité etc etc donc, euh, moi, j'ai milité euh, tout d'abord au sein du NPA, du Nouveau Parti handicapitaliste, euh, dans la Commission Handicap et dans la Commission Féministe à l'époque, euh, où, euh, du coup, je suis interrogée un peu sur, euh, sur les intersections entre handicap et féminisme. Euh, et c'est euh, au sein du NPA qu'on euh, que, euh, a commencé à... Un grand collectif qui s'appelle 8 euh, marche pour toutes, euh, du coup, qui était à l'aide, euh, euh, lancé par euh, des militantes, euh, euh, du coup, bah, euh, issues du Strasse et, et aussi sur des questions de d'islamophobie, mais notamment du Strasse. Euh, donc, euh, bah, du coup, j'ai milité euh, euh, euh, aux côtés du Strasse euh, euh, pendant ces années-là et, et en fait, euh, bah, j'ai découvert euh, un discours qui m'a parlé en fait en tant que, que, que femme handicapée aussi sur bah, ces questions-là, de l'appropriation du corps, de ses sexualités, euh, de ce qu'on veut faire de son corps, d'autodétermination. C'était euh, aussi le moment où euh, bah, le débat sur euh, la section sexuelle a commencé à vraiment euh, prendre de l'ampleur, qui au début bah, du coup euh, euh, était un peu. Pour moi, problématique parce que je me sentais pas, enfin euh, voilà, l'accompagnement sexuel m'a toujours posé des questions et en tant que femme handicapée, on reviendra tout à l'heure dessus, euh, j'y étais pas favorable, hein. euh, mais en tant que, euh, voilà, qui allait du strat et, et m'intéressant à euh, la question du travail du sexe, euh, ben je, voilà, je, je voulais essayer de trouver un, un moyen de, de on vient de d'aller tout ça et, et du coup ben en fait oui j'ai j'ai compris que on pouvait être contre euh, une certaine fin de de d'assistance de, sexuelle euh, mais en même temps du coup bien sûr pour euh, défendre le travail du sexe et que euh, même les, les femmes handicapées euh, pouvaient euh, jouer un rôle en fait euh, parce qu'on avait, avait des revendications communes euh, entre euh, femmes handicapées et, et que c'était un discours qu'on pouvait porter ensemble et qui faisait écho euh, en fait aux deux communautés donc euh, voilà. Et je fais aussi partie du collectif des Dévalideuses. Okay. Ah, C'est bon, okay. Super, je ne savais pas que du coup il y avait des convergences dans cette présentation. Yeah, no. Je découvre en même temps. Yeah, yeah, yeah. <rire> uh, pour nos auditeurs, auditoristes, je voulais faire un petit point pour un peu rappeler, bien évidemment. Je ne suis pas l'experte, donc vos contributions sont bienvenues sur les lois qui encadrent euh, le, le, le, le droit et toutes les choses relatives au handicap, et en même temps, le travail du sexe, et définir ce qui me semble important être la notion de validisme d'un point de vue sociologique, je vais définir plus tard la notion d'assistance ou d'accompagnement sexuel qui me semble être des, des synonymes, mais dont dont on parlera plus tard. Donc, euh, euh, du point de vue du handicap, les, les, les, la, la principale loi qui encadre euh, le handicap et, et toutes ces choses-là, euh, en, en intégrant aussi euh, tout ce qui a un rapport avec la sexualité, c'est la loi du 11 février 2005, qui euh, euh, énonce que euh, les personnes euh, handicapées ont le droit euh, euh, d'être des auprès d'une cité, que euh, c'est des personnes en situation de handicap et du coup que l'environnement doit être adapté et, que ils, elles et elles ont, ont, ont, ont euh, le droit et la nécessité, comme tous, à l'accès à une vie privée et à une sécurité. Du point de vue du handicap et au niveau du travail du sexe, c'est la loi euh, d'avril 2016 euh, qui, du coup, euh, a fait changer le paradigme qui dit que donc, euh, le travail du sexe est légal, mais par contre, c'est l'achat de services sexuels qui est pénalisé. Et donc, en, en quoi, du coup, la conférence d'aujourd'hui est intéressante et en quoi on est à l'intersection, c'est que vis-à-vis euh, -vis du débat sur euh, l'accompagnant ou l'assistance sexuelle, il existe, il me semble, mais. Euh, on peut en débattre là-dessus, une espèce d'exception, vu qu'aujourd'hui, le débat a été relancé en février de cette année sur une possible légalisation, ou en tout cas, une réflexion sur comment mettre en œuvre ce débat et permettre aux personnes handicapées d'avoir une espèce d'exception à la loi sur le proxétisme et du coup, d'avoir recours à ce qu'on appelle des accompagnants-accompagnantes ou assistantes euh, sexuelle euh, Du coup, on va, on va commencer un peu en retard, enfin, euh, à l'envers, euh, sur euh, cette question. Euh, euh, J'aurais bien avoir votre opinion sur euh, qu'est-ce que vous pensez euh, sur euh, cette notion d'assistance accompagnement sexuel. Est-ce que, selon vous, euh, c'est une notion euh, validiste, plutôt phobe euh, euh, et Comment vous voyez le sujet ou, En tout cas, comment on peut outrepasser ça Est-ce que vous pensez que c'est un concept novateur et qu'on a des et euh, aux acquaintances entre les travailleurs du sexe et, et personnes en situation de non <rire> Je sais pas si tu veux <rire> commencer. <rire> Euh, bah, du coup, moi, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, pour moi c'était au début, quand, euh, quand euh, on eu, le, le, le, le thème de, de l'assistance sexuelle a, a vraiment commencé à, à, à, à parler de lui, c'était, pour moi, assez compliqué en fait, parce que je me sentais, comme je l'ai dit, proche euh, euh, du stress, euh, du, de, du discours porté par les télés, et tout ça, mais euh, c'est vrai que l'assistance sexuelle, euh, pour le coup, ne me parlait pas et, <rire> et que, comme je disais, je n'étais pas spécialement favorable en tant que femme en tout. Euh, Du coup, j'ai commencé à vraiment m'interroger sur comment, euh, comment euh, concilier les deux, en fait. Et après, il y a eu euh, cette histoire d'exception, de, euh, euh, de faire du, de l'assistance sexuelle une exception euh, euh, au travail du sexe. Et pour moi, je pense que c'est problématique euh, pour plusieurs raisons. Euh, parce que déjà ça, ça binarise en fait euh, la situation et je trouve que ça, ça la fait penser un peu voilà, de façon euh, simpliste. Euh, avec d'un côté euh, du coup des TDS, euh, euh, enfin du travail du sexe qui resterait moralement réprimé pour euh, pour l'ensemble de, de, de la population euh, et qui resterait donc exclu des bonnes pratiques spéciales, euh, versus euh, du coup, un, un accompagnement sexuel euh, qui, euh, ça parlementera plus à, pour moi, à tout ce qui est question de la charité, en fait, puisque du coup, qui s'adresse à, à des personnes en situation de handicap à des corps jugés vulnérables. On y reviendra tout à l'heure à la question de la vulnérabilité. Euh, donc, pour moi, c'est en fait créer une entre, entre les corps, entre les personnes, euh, entre celles qui seraient... Euh, euh, voilà qui pourrait euh, recevoir euh, euh, un accompagnement sexuel et c'est euh, euh, pour qui ça serait toujours jugé moralement répréhensible euh, et du coup ça serait aussi néfaste forcément le travail du sexe parce que du coup ça réinterroge pas en fait en profondeur euh, ben, le travail du sexe et, et son acceptation euh, dans la société euh, du coup c'est pour moi c'est plus enfin euh, euh, l'enjeu c'est de repenser en profondeur l'ordre moral en fait de notre société et, et de mettre en avant la nécessité du coup euh, d'aller encore plus loin euh, euh, dans la question de la libération sexuelle, euh, enfin voilà, de, de réfléchir à toutes ces questions et de réfléchir à, à, à je comment intégrer le travail du sexe. Dans le monde du je travaille et dans la société dans la en général, ça s'adresse aux personnes handicapées ou aux personnes malades. Donc euh, des pour des moi c'est vraiment ça l'enjeu en fait, euh, oui. et je trouve oui. que, exceptionnaliser euh, un, un accompagnement sexuel. Voilà, c'est un peu euh, la question quoi. vas je sais pas si toi t'avais pensé à ça, mais moi étant euh, TVCBZMKP, il y a aussi une chose qui m'avait euh, frappé, c'est cette notion de de, de ne pas… d'être de, de, de, ouais, validiste et de ne pas considérer que les personnes handicapées sont elles-mêmes elles capables de, de ressentir leurs besoins et de d'empoirer de leur corps et on, on encore beaucoup, après je ne je, je suis même pas une sexuelle, mais il euh, y a un risque aussi normativité dans les pratiques sexuelles qui peuvent être proposées, même si je pense que ce n'est pas le cas pour toutes euh, les travailleuses du sexe qui pratiquent l'assistance sexuelle. Et, et juste pour finir du coup sur ça, euh, sur cette idée de mais je pense qu'on en reparlera aussi un peu plus tard, c'est du coup le fait de voir euh, ben, avec, enfin, euh, comme les TDS comme valides et, et clients comme handicapés, et du coup, d'exclure, euh, ben, la situation des TDS handicapés, par exemple. exemple. Euh, du ça. coup, <rire> euh, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais, mais voilà, il y, y a, pour moi, une situation où on dynamise beaucoup les choses, et qui, à mon sens, n'est pas, pas la bonne solution en fait. Voilà. Merci. Oui, euh, ça pose aussi euh, le problème de la, de la misère sexuelle et du droit à une vie sexuelle euh, qui, qui sont des concepts hyper problématiques, euh, qui, poussent, euh, qui poussent aux abus, aux conférences et, et à tout ça. Euh, on peut reconnaître qu'il qu y a un problème pour les personnes handicapées d'accès à la sexualité pour plein de raisons validistes euh, principalement, mais de là à en faire l'univers euh, sexuel euh, comme un truc incontournable et où le seul euh, la seule solution serait euh, une assistance. Euh, on peut absolument pas, euh, Poser euh, ça sans réfléchir aux racines du mal et et problématique ah, mmh. mmh. mmh. et en plus ça pose aussi la question de, de définir ce qu'on entend par le mot handicap et, et, et comment on fait pour déterminer si un une personne un, un une cliente mérite ça moi je trouve que c'est aussi très problématique mmh. Je es... que... ah, pardon. <rire> non c'était juste pour euh, euh, voilà, dire que ben je pense que le fond du problème c'est vraiment euh, de leur repenser du coup le du sexe dans son ensemble et, et du coup de, voilà, de pouvoir l'intégrer dans la société, euh, enfin toutes les revendications euh, euh, des, travailleurs, des travailleurs du sexe. Mais c'est vraiment pas de, une exception parce que ça pose énormément de, de questions et comme tu dis, à qui ça sera, à qui, ça serait, euh, qui seraient les personnes dites handicapées et qui en seraient exclues euh, Voilà, ça pose énormément de questions alors qu'au fond, euh, ben, le travail du sexe peut s'adresser à tout le monde. Oui, ah, bien, en fait. bien évidemment. Bien évidemment. Après, y a, et puis ça, ça renforcerait aussi une autre lutte qui est très présente dans les, dans les combats anti-validistes, qui serait de, de, de, de, de, de, de, de vrai contre l'institutionnalisation qui est quand même très présente dans le milieu. Et, et après, je sais pas, mais à mon sens, la sexuelle ne, ne va pas contre ça. Ne, ne, enfin, et en tout cas, il favorise cette institutionnalisation de, de la sexualité. Mais le, le, le, je ne sais pas, c'est mon opinion. Oui, clairement, pour moi, la l'assistance sexuelle telle qu'elle est proposée euh, par ma c'est euh, presque une institutionnalisation. Donc, que serait nous proposer un service social avec des gens formés, mais très. Des gens de donc, ouais. Voilà, de façon très cadrée et très euh, normée et très euh, selon euh, des besoins qu'on nous suppose <t 'en> Oui, c'est un, un, un truc bien à part, bien spécial, euh, oui, mais parce que pour, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne sont, qui ne, qui ne sont pas au courant et peut-être que Cibèle va me corriger ce des bêtises, il me semble que qui qu'est proposée aujourd'hui euh, la composition sexuelle ou en tout cas la réflexion là-dessus, ça ne serait pas pour, pour que ce soit du travail du sexe mais plus dans une euh, logique optique euh, de soins et d'accès à la sensualité et à la sexualité et du coup, euh, je ne suis, suis pas du tout objectif comme animatrice, je suis la vraie. vraie. <rire> je je, je, souhaitais je le Fallait le garder le sujet fond. pour un dernier, ça aurait été plus simple. Ah, ah, C'est moi la bagaille après. Non, mais je peux clarifier un peu certains trucs. truc, oui. Euh, la passe, euh, d'abord, ça vient de changer de direction, Donc ça avait été conduit par Marcel Nus et ça a repris la direction bon, ouais, ensuite. C'est une certaine vision de l'accompagnement sexuel, même Marcel Nus, à travers ses livres, à travers... Euh, sa trajectoire militante a, a fait évoluer ses positions, du moins a fait évoluer sa position publique. Euh, on pouvait voir dans ses premiers ouvrages à quel point pour lui, le travail sexuel euh, et l'accompagnement sexuel, c'était quasiment la même chose. C'était juste qu'il y en avait un qui était peut-être plus adapté ou du moins euh, on pouvait répertorier les personnes qui avaient une certaine sensibilité au handicap. C'est vrai que dans le travail sexuel, on a les mêmes oppressions que dans le reste de la société. Donc, moi, les premières oppressions que j'ai vues de mes yeux auprès de mes collègues, c'était du, du racisme, hein, de la sélection clientèle basée euh, sur sur euh, l'ethnicité présumée. Euh, mais après, il y a du validisme qui dit :« Bah non, moi, je veux pas de personne en situation de handicap parce que ça me bouleverse, parce que c'est pas des corps avec lesquels je le me sens à l'aise, etc. En » Donc fait, ça, c'est des réalités euh, qui, je pense, engendrent des discriminations dans l'accès à des services sexuels. Bon. On peut se dire, c'est pas la mort, nous en même pas ça, en sens où les discriminations à l'accès aux services sexuels, il y en a pas mal que les femmes suivent, etc. Mais ça fait en sorte, si on pense point travail du sexe, comme moi je le fais. C'était bah, un segment de marché finalement qui est un peu oublié et qui peut être intéressant euh, d'investir c'est un petit peu comme ça que moi je l'ai vécu. Quand on a, on a commencé à me solliciter, moi PDS, je suis retraitée à l'époque euh, pour se dépanner, euh, pour voir si je pouvais pas donner un coup de main. <rire> et, et du coup, j'ai essayé de me positionner parce que je voulais revenir de façon pas effectuelle dans tous les cas. Mais euh, en France, je jamais exercé, j'avais un peu peur bah, de l'aspect légal qui est différent en France. Je connaissais pas grand chose et je me suis allée allez, je vais aller me former. Et en fait, j'étais bien déçue, mais euh, j'allais me former euh, au moins sur les aspects légaux et pouvoir dire à mon conjoint bah, euh, j'ai eu une formation, donc euh, je peux le faire ici, en France. C'est ah, <rire> tellement de que la... la... Bon, revenir vraiment à la notion. Accompagnement à la sexuelle, c'est la même chose, c'est le vocabulaire qui change en France. Est la la... euh, on ne souhaite pas l'utiliser, c'est utilisé en Suisse et en Belgique. Un autre truc euh, qui m'a fait penser, euh, ce qui faisait par rapport à la euh, mari par rapport à la... Euh, le côté thérapeutique, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment des, bah, des clashs au sein de, des groupes d'accompagnement sexuels. Bah, pas des clashes, mais les gens, il n'y a pas une personne qui semble concevoir l'accompagnement sexuel de la même façon. Et, euh, et au niveau des TDS qui en pratiquent, donc des personnes qui viennent des milieux comme les sportifs, etc., en général, on ne voit pas l'aspect thérapeutique autre que thérapeutique qu'on voit déjà avec nos clients. C'est-à-dire qu'on fait du bien aux gens en général, et donc ça peut très bien être des personnes en situation de handicap à qui on fait du bien. Mais, euh, mais ce n'est pas une spécificité de, de l'accompagnement sexuel. Je, une, une, une dernière remarque pour cette tirade. Euh, je me souviens d'avoir participé à une étude donc avec euh, des, des jeunes étudiantes de master en Belgique, et euh, il y avait trois personnes interviewées, donc une personne à La passe, et une personne à Aditi, et Aditi disait, euh, la spécificité de l'accompagnement sexuel, c'est que les gens sont formés et qu'il y a un encadrement. Euh, la personne à la base disait, c'est que c'est thérapeutique et euh, que c'est centré autour de la personne. Et moi, mon, mon point de vue, c'était que euh, c'était créatif et qu'il y avait souvent des tierces personnes. Donc, on n'avait vraiment pas les mêmes visions et... Je pense que selon qu'on est trahir du sexe à la base ou non, si c'est extrêmement différent, j'en ai vu assez peu dans le milieu de l'accompagnement sexuel et j'ai vu beaucoup de putophobie dans l'accompagnement la sexuel aussi parce que les personnes s'empressent tout le temps, bah, vraiment très fréquemment de dire bah, « Non, mais moi, je ne suis pas une pute, je ne suis pas une TDS, je peux pas faire je ça. » Donc, voilà. <rire> et, super. Et du coup, oui, j'avais envie euh, ensuite, euh, c'est si belle qui m'a, qu on s'est tout mis sur ses voie, euh, de discuter de, du coup a parlé du TDS, d'un combattement sexuel, d'une euh, autre chose qui me semblait intéressante, c'est euh, en quoi, et je, je prends témoigner témoigner, le, le, le TDS, pour une, quand on est une personne handicapée euh, visible ou non, peut être une manière de, de survie et de vivre bien, euh, tout ça et de pouvoir aménager euh, son temps et de pouvoir se sentir bien dans une société qui, en tant que personne équipée, ben, ne t'intègre pas et n'est pas à l'écoute euh, de tes difficultés, qu'elles soient visibles euh, ou non. Je pense que si tu peux en parler, euh, moi aussi, peut-être charlée, parce qu'il y aussi. Il ouais, y a des personnes aller dans aller le panel aller qui sont présentes, présentes, qui veulent présente, échanger avec nous aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, euh, euh, bah, par rapport à ça, oui, je trouve ça super intéressant parce que le premier constat que je fais, moi... Euh, de mon point de vue maintenant très militant, où j'essaie d'avoir une vue globale sur les communautés, euh, bah c'est qu'il y a une surreprésentation des femmes handicapées dans le milieu TDS. Donc, pour pas mal de gens, et notamment pour les personnes en situation de handicap invisible, ça semble être une façon de, de survivre au, la... au capitalo-patriarcat. <rire> euh, une façon de se réapproprier des fois le corps, mais surtout d'avoir des finances qui permettent de subventionner des soins. En tout cas, euh, moi, c'est mon cas avec euh, les douleurs chroniques, avec la maniaco-dépression. On allait chercher pas mal de, de ressources grâce à ça. Et je sais qu'il que y en a pas mal. Il y a pas mal aussi, de plus, plus principalement, de femmes neuroatypiques, de personnes neuroatypiques, en tout cas, dans le TDS. Et, euh, et c'est marquant et, et c'est assez euh, choquant aussi de voir que les associations de, de femmes euh, en situation de handicap, qu'on qu entend le plus, vont être très... Euh, Anti-travail sexuel, mais vraiment d'un point de vue genre c'est de l'abus des femmes, mais sans jamais s'interroger aux personnes euh, en situation de handicap qui sont aidées à ça. Non, Moi je, que Et je trouve ça intéressant au niveau de, de la connexion qu'il peut y avoir avec nos luttes putes par rapport à l'abolitionnisme, je trouve que les arguments sont les mêmes. Euh, parce qu'on est une personne vulnérable qu'il faut protéger alors que je trouve que le travail du sexe euh, est un moyen très important de pouvoir euh, gérer son temps, son corps, euh, ses règles et, et son consentement. Et, et, euh, et aujourd'hui, c'est très problématique parce que, euh, autant du point de vue télé, que des personnes handicapées, on est considéré comme des personnes vulnérables euh, qu'il faut euh, protéger. Et, euh, ah, ah. Ah. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec Oui, ben, nous, euh, au on un ah. euh, qui a -tout, <coughs> à <d 'arri> -tout, <coughs> Et <-tout>, oui, dans l'imaginaire collectif, on a On mais oui, plus souvent, du côté des PDF Et, puis, il y a des personnes qui, ça peut être, être, une voie de pas enfin, une façon de, de travailler, une façon de faire adaptable, quoi. Et du coup, pour tout ce qui est handicap euh, plus visible, euh, là, et sûrement, enfin, la sexualité des personnes handicapées aiguille de façon très différente selon les types de handicap. Tu as un handicap euh, visible où tu es euh, Infantiliser et, et sexualiser et attuer le, le pauvre bénéficiaire, les clients qui Et, les, personnes, là, on va voir, comme, les voir des personnes à la sécurité, je pense que pour les personnes au handicap physiques, euh, oui, oui. c'est affirmé dans le travail du sexe. C'est aussi un peu hyper politique, oui. euh, comme l'association, euh, pas seulement pour dire euh, je l'utilise pour un travail, euh, je m'autonomise et tout ça, mais... c'est un peu un gros fait aussi, Ouais, je, enfin, pour ma part, je pense que le travail du sexe, il peut avoir ouais, du sexe entre la, la société et la sur plusieurs points. Euh, il y a cet aspect euh, que vous avez évoqué de pouvoir avoir un, un travail compatible avec, euh, avec euh, bah, son handicap, euh, euh, qui peut permettre de sortir d'une certaine précarité euh, <rire> organisée autour des personnes handicapées, euh, pour plusieurs raisons, hein, par rapport à, voilà, euh, notamment euh, une âge en dessous du seuil de pauvreté, tout ça, euh, l'association avec les revenus euh, du partenaire, euh, donc une précarité organisée autour euh, des personnes handicapées. Du coup, bah, le travail du sexe peut apparaître comme un, un Moyen de sortir de cette précarité. Euh, et après, il y a aussi, comme elle dit, euh, Céline, euh, là, je dirais plutôt peut-être sur euh, le cas des personnes qui ont des, des handicaps plus visibles, en l'occurrence, euh, le TDS peut servir de, oui, de, pour se réapproprier son corps, en fait. Parce que, euh, parce que du coup, euh, en fait, j'avais analysé un peu <rire> la situation en. en de trois façons, c'est-à-dire que pour moi, il y avait des personnes qu'on considère euh, comme des objets, euh, en fait, vraiment non désirés et non agissants. Euh, donc pour moi, les femmes handicapées, elles se retrouvent vraiment dans cette catégorie, la société, les enfants dans cette catégorie. Euh, ensuite, il y avait la catégorie des, des personnes qu'on considère toujours comme des objets, mais désirés, euh, du coup, non agissantes. Euh, c'est-à-dire comme euh, réceptacle passif euh, de désirs d'autrui, notamment des hommes. Euh, et c'est souvent euh, bah, les revendications euh, féministes pour sortir de, les femmes de, cette, de ces catégories. Mais en sachant que ça s'adresse souvent à des femmes très normalisées, à une image de la femme très normalisée, comme ça, handicapée, très grosse. Enfin voilà, c'est une vision assez normalisée la femme. Et, et du coup, euh, la troisième... Euh, c'est celle où les personnes sont vraiment considérées comme des sujets, euh, c'est-à-dire comme perçues comme capables d'action, de choix, euh, d'autodétermination. Et, et en fait, euh, bah, le travail du sexe pour des femmes handicapées, il peut servir à passer toutes ces étapes, <rire> c'est-à-dire à, à, à, bah, à devenir dans un premier temps, à nouveau, euh, euh, objet de, de désir, déjà, dans un premier temps, parce que, parce que beaucoup d'entre elles sont, sont déssexualisées, comme l'a dit Céline, euh, c'est d'ailleurs enfin, quelque chose qui est souvent souligné, euh, euh, dans les milieux féministes, enfin, où les femmes handicapées essayent de faire des petites percées. Et <rire> voilà, cette déssexualisation des femmes handicapées. Et ensuite, du coup, bah, de se réapproprier leur corps, leur désir, leur sexualité, et, euh, de devenir des, des, des personnes agissantes, en fait, agissantes autodéterminés et d'avoir un discours politique sur, euh, sur leur corps et leur sexualité. Donc, euh, donc je pense que le travail du sexe peut euh, aider euh, les femmes anti euh, notamment à, à, faire, euh, à franchir ces étapes. Euh, oui, oui, oui, euh, moi je, je, je, je, je, je suis assez d'accord là-dessus, et puis d'ailleurs, je euh, ne euh, sais pas euh, si elle a eu euh, ce genre de remarques, mais, maman, allez, mais euh, même vous, euh, dans les points personnels, mais en tant que. Euh, Qu'il soit visible ou non et que ça apparaît à l'oreille d'un million ou d'une autre personne, vrai que, euh, on dirait euh, on a dit que j'étais une pute inerte, qu'on ne voulait pas. me Casser. Donc c'est vrai que c'est intéressant cette intersection entre entre les deux luttes parce que ça vaut pas à la fois la phytophobie et le, le validisme. C'est pour ça que je trouve que l'intersection entre entre ces deux luttes est, est intéressante. Euh. Ouais, moi c'est surtout ce que j'entends des personnes TDS télés... en fait, hein, qui elles-mêmes quand on ils ont dit « Oui, j'étais en contact avec quelqu'un euh, qui est en situation de handicap, euh, qui est PMR, euh, mais je ne suis pas formée donc je ne veux pas le prendre parce que j'ai peur de le casser, euh, j'ai peur de lui faire mal, euh, peur, euh, je ne sais pas me servir d'un lève-personne. Euh, » C'est même c'est le sens inverse, mais c'est la même chose au final. Hein, c'est des, des espèces de… Euh, préconception de comment cette euh, sexualité-là est vécue, et puis le trois quarts du temps, en fait, euh, la résolution, c'est euh, bah, tu poses tes questions et puis tu sais comment faire. Quoi. Tu communiques avec la personne, euh, même plus que le trois quarts du temps. Après, il y a des fois des défis qui sont le beaucoup plus importants. Euh, mais, euh, mais en général, non, les, les gens sont, sont amplement capables de s'exprimer, de, de guider quelqu'un pour éviter d'avoir mal. C'est des questions qui se posent, tout simplement, et qu'on devrait poser à des, à des personnes valides aussi. Est-ce que c'est ok ah, si je Tout ça. ça. C'est vrai que je sais pas, le, le, le, corps différent fait que les gens, que les personnes ont peur et ils pensent pas poser a des alors que, c'est plutôt vers ça qu'on va C'est marrant, je, j'avais pas pensé que enfin, si je l'avais imaginé, mais que tu avais eu des retours de collègues qui t'avaient dit des choses comme ça, ça m'était en panne. Mais... J'avais oublié que c'était en fait, c'est fréquent, hein. C'est pas juste des. Euh, alors, il y en a qui en ont vraiment eu. Il euh, y, y a toutes ces questions que. Euh, un, euh, je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui sont sexuel euh, de façon très transitoire et qui s'imaginent pas forcément sortir de une certaine zone de confort et que la zone de confort déjà tordue à de, de, de différent de, de différents lieux, différents de... c'est déjà quelque chose de d'un peu bouleversant. Fait, un, ça dépend de un des retours que j'ai souvent c'était bah, moi je ne peux pas, que parce que je ne pourrais pas, on ne se projette pas dans cette situation-là. Comment marie Vous voulez dire quelque chose ah merde, mon, mon oui, micro est allumé, pardon. Oui, c'est ça, c'est qu'ils ne se projettent non, pas dans des relations avec des corps aussi différents de l'image qu'ils qu ont des personnes bien avec. Ils feraient du travail de sexuel. Et du coup, ça les bloque, ça les bouleverse. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, surtout de la part de de clients, de parents, de clients, de, de proches de clients qui disaient « on a cherché longtemps, il y a des gens qui sont venus, qui ont pris l'argent, qui sont partis, il y a des gens qui ne sont jamais venus, il y a des gens qui sont venus puis qui sont partis. » Donc il y avait beaucoup de situations comme ça qui finalement étaient très euh, vexantes, frustrantes, euh, euh, dramatiques certaines personnes, hein, de, de vivre ce rejet-là en temps réel euh, à ce moment-là, genre tu payes quelqu'un et cette personne-là ne veut même pas de, de toi. C'était des... des, des le retour de détresse que j'avais de ce côté-là, mais du côté de TDS aussi, on me disait, bah, moi, j'aime mieux annoncer d'avance que je ne pourrais pas, quoi, parce qu'au moins, on ne va pas se retrouver dans cette situation hyper inconfortable où, euh, où le match n'est pas bon. quoi. Ouais. Après, je, je m'interroge juste sur le fait de par rapport aux collègues TDS de manière générale, c'est un peu comme le racisme, c'est une manière de faire ses choix, c'est légitime ou de refuser. Moi. Je n'ai pas de d'opinion, je ne sais pas si ça n'a un de rapport qu'avec le handicap, vu que tu disais tout à l'heure, au début, il y avait aussi des collègues qui avaient du racisme infernalisé, enfin, on avait des cas, justement, le handicap, vu qu'il est très sacralisé, vu on est considéré comme une vulnérable, peut-être que c'est plus apparent, effectivement, pas. Moi, d'un point de vue, vraiment, de mon parcours à moi, quand j'ai commencé, euh, mes clients étaient plus jeunes que moi, ils sont encore ouais, pas je mal je plus parle. jeunes que moi en général, bien, mais j'avais de la difficulté à me projeter avec des personnes, euh, bah, on va le dire, allez, aux euh, des personnes avec des corps beaucoup plus vieux que le mien ou que les, les mecs avec qui j'avais l'habitude d'être. Euh, J'avais un type de mec qui m'intéressait et je canalisais ce type de mec dans mon travail sexuel pour, euh, moi, élargir mes horizons d'autre côté. c'est vrai que le travail sexuel m'a enlevé pas mal de barrières par rapport au, à ce que je considérais comme attrayant, pas attrayant. Euh, mais, ma première année, allez, j'ai refusé les gens parce qu'ils m'envoyaient leurs photos, je les trouvais moches et je n'y arrivais pas. Mais comment on définit ce qui est moche ou ce qui est beau C'est aussi la société qui nous l'a appris, tout ça. Donc, euh, euh, cet agisme-là dont j'ai fait euh, preuve, euh, cette grossophobie dont j'ai fait preuve dans mon travail, c'est euh, ben, partie des limites que j'avais acquises dans mon éducation et que j'ai pu faire sauter euh, en partie grâce au TDS. Et la première fois qu'il y a eu quelqu'un en situation de handicap, bah PMR, tout simplement fauteuil, quoi, qui m'a contacté euh, bah j'ai dit, je veux bien, mais je vous offre une heure gratuite en plus parce que je veux être sûr qu'on ait le temps. Voilà, la question de transfert. C'est sûr que moi, j'ai pensé à la même chose de comment on va le transférer. Et comment... Voilà, j'ai dit ça sans poser de questions d'abord. parce que Je ne savais pas, en fait. Et, et cette question de la formation, euh, systématiquement, quand c'est des TDS qui me la posent, en fait, ils pensent aux les personnes. Ils pensent vraiment à l'idée de, de certaines manipulations euh, physiques, tout simplement. Ils ont l'impression que c'est ce que j'ai appris dans mes cours, alors qu'on n'a jamais euh, parlé de ça à la passe. Quoi. On parlait de la préparation psychique, on parlait de, euh, de sexologie, de la spina bifida, euh, de, voilà, de rétro-éjaculation, euh, un peu d'incontinence qui était quand même très pertinent. Mais, euh, mais voilà, ce ne pas du tout les mêmes choses qui vont préoccuper, euh, je pense, celles qui sont déjà TDS que euh, celles qui viennent au handicap par une autre... Euh, un autre intérêt. <rire> tu voulais dire quelque chose, Céline Non Non. Ok. Et... Mais après, euh, ouais. juste que, coup, ça, je pensais à, aussi à la situation du coup euh, inverse, entre guillemets, où euh, on parlait des euh, et, et souvent... Euh, ben, on, Enfin, la question par qui est aussi très mal vue souvent euh, y a la question par exemple des dévots des des des hommes, du coup qui qui s'adressent du coup des hommes valides qui s'adressent aux TDAH euh et c'est vrai que c'est une question par exemple des dévots qui fait souvent débat euh, au sein euh, du handicap mais qui est souvent très mal vue aussi parce que je pense que justement on considère souvent aussi que euh, que euh, les femmes handicapées euh, euh, ben, ce sont sont vues comme des personnes qui qui recherchent euh, à combler enfin, une relation affective, amoureuse, euh, sentimentale, et puis du coup, se retrouve victime de ces prédateurs euh, sexuels. C'est un peu comme ça qu'on présente la situation. Mais je pense que là, en l'occurrence, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il euh, y a des femmes en qui les dévots, ben, c'est juste leur client, en fait. On parle de travail du sexe, et, et, et du coup, c'est ouais, leur client. Et, et je trouve que c'est aussi... Euh, voilà quelque chose d'intéressant à réfléchir et de voir aussi que... Ben encore une fois, c'est des femmes handicapées euh, qui choisissent euh, de pratiquer une activité, euh, un travail du sexe, qui proposent euh, voilà, une activité et, et des clients en face fait, qui répliquent et parle parle de travail du sexe <rire> et pas de, forcément relation amoureuse ou pas ou qu'est-ce. Et, et que du coup, les femmes handicapées ne sont pas toujours que des victimes ce genre de situation. Tu peux nous expliquer, parce que moi je connaissais pas ce terme et j'ai aussi de le commenter sur le chat, du mot « dévoté » Les dévots, c'est des hommes, enfin principalement des hommes valides, qui recherchent en fait des relations sexuelles avec des femmes handicapées, parce qu'elles sont handicapées. En fait, on considère ça un peu comme une sorte de fétichisme, euh, voilà, parce que euh, du coup, ils, sont, ils ont un plaisir sexuel qui naît euh, du fait que euh, la, la femme soit handicapée. Euh, coupé. Oui pardon, je suis coupée, mais moi je me dis que chacun chacune dans sa pratique de son travail, c'est soit, soit de prendre en compte ça et soit d'utiliser ça. Mmh. Une mais chose, pas. Mais c'est compliqué, qui est stigmatisé, c'est comme les personnes racisées dans le PTS, les personnes voilà, qui, qui sont trans. Euh, tout tout ça, ça sera fétichisé et c'est à la fois un problème et c'est à la fois un argument marketing, donc c'est une relation assez complexe, je pense. Oui, mais je pense que c'est souvent un problème parce que justement, on place les femmes handicapées comme, euh, comme forcément recherchant une, une relation amoureuse euh, très stéréotypée, euh, euh, de l'affection, etc. Alors qu'à mon sens, quand on parle de dévot, euh, on parle souvent, voilà, comme je disais, de travail du sexe en fait. Et, et, et de, de, de télé-espandine qui, qui s'adresse à des clients. Ouais. <rire> les les, les délots, c'est pas uniquement dans euh, un le domaine du télé mais euh, bah, oui, c'est une, une fétichisation avec tout ce que ça a, de, de la et de l'économie, etc. Mais, ouais, ouais, ouais, c'est quand même une fétichisation Très à part, enfin, qui est perçue de façon très à part, les criticisations globalement sont acceptées quand même, enfin, on peut fantasmer euh, sur les maîtresses, sur les autres, sur. Si euh, jamais tu dis que tu fantasmes sur les enfants des honteux. À mon sens, ça ne devrait pas. Hein. Non, non, mais oui, c'est ça qui est problématique. C'est que c'est aussi honteux que de fantasmer sur des enfants, en fait. Et bon, je pense que c'est, non, mais sérieusement, je pense que c'est vraiment le côté infantilisant, euh, que François Pé sur une nappe forcément abusé d'elle, parce que elle n'est pas capable de, de, consentir, de consentir, d'avoir des désirs, je sais pas, mais c'était vraiment une... une fétichisation, qui est pertinente. Aussi... Alors, c'est pour moi, oui, une fétichisation comme une autre. Oui, problématique, mais pas plus que l'autre. Merci. C'est quand même aussi quelque chose qui rend les choses compliquées avec les personnes en situation visuelle qui veulent faire du porno, notamment, parce que c'est relégué au fétichisme. Euh, plutôt que de faire partie éventuellement bah, d'un porno mainstream, et ça, Marie-Léa Kinka l'a bien démontré. Euh, voilà, elle a fait un porno du type mainstream d'abord et avant tout, euh, qui n'a pas trouvé de distributeur parce que les distributeurs ne voulaient pas se dans ce porno spécialité, Ils avaient peur, à part, c'était l'excuse qui était donnée, euh, que euh, le, que les, les associations de protection des personnes vulnérables voilà, leur tombent dessus et qu'ils voilà, soient bricotés, etc. Pas comme toute euh, plateforme qui pratique l'exploitation, comme on peut le voir en ce moment. -là. Et, euh, et quand ils ont fini Dorcel par la présenter, ils ont coupé toutes les scènes où ça parle de handicap, ils ont coupé toute l'imagerie liée au fauteuil, et donc on a que… Euh... En fait, dans le porno mainstream, et c'est quelque chose qui avait beaucoup été échangé, discuté sur, sur Twitter notamment, euh, c'est OK si tu as un handicap, il n'y a vraiment aucun problème, il faut juste pas qu'on le voit. Oui, c'est ça. Mais, Mais, D'ailleurs, euh, ben, Marie-Léa, elle, elle a aussi permis, je pense, euh, avec euh, nous tous euh, dedans, euh, d'entrer de, de, de, dans cette porte. Et je pense que c'est ce, qu ce dont vous parlais euh, tout à l'heure avant tout le monde euh, arrive. Euh, je veux dire, le. le, le dernier euh, film d'Anneka, il, il a la, la, la présence d'esprit, de, de, par, de parler de cette ématique d'avant secret, mais aussi de, de présenter Marie-Hélène à dedans, et, et je, je, pense, je pense que c'est bien et ça a l'air d'être suprême. J'espère que ça va permettre de pousser les choses et que cas, la présence de personnes handicapées, sur le prendre notamment, euh, soit plus acceptée en tout cas, euh, la bise, le, le cas. On peut reprocher une certaine tokenisation, mais en même temps, c'est un plafond de VAR, Donc C'est sûr de faire le reproche complet là-dessus, qu'elle puisse être surprise. C'est quand même une première. Ah, c'est de, de mesure, mais bon et je voulais qu'on parle euh, et je me disais que peut-être euh, je ne sais pas euh, parce que moi je ne sais pas bien le, le définir, euh, qu'on parle de, des liens qu'il peut y avoir entre euh, vulnérabilité du point de vue du handicap et des lois en rapport avec le handicap et euh, le DDS parce que euh, a semblé apparaître beaucoup de signatures là-dessus et euh, par exemple notamment du point de vue du code pénal, quand on a une personne handicapée on est considéré comme un protégé et si mes clients par exemple s'ils ont repris mes services je sais plus pourcentage dans le chat qui disait 12 fois plus pénalisés qu'un autre client et du coup je trouve intéressant d'avoir plus de sur cette intersection et sur comment selon vous on pourrait œuvrer au quotidien pour que ça change est-ce que c'est une question d'éducation est-ce que c'est une question sur en, en tant que TDS dans le porno et dans les représentations euh, imagères, vis-à-vis de la sécurité, qu'on peut combattre ça et euh, permettre aux personnes handicapées vis-à-vis de la sécurité de s'empowerer pour qu'on arrête euh, d'avoir ce, ce, ce rapport à la vulnérabilité qui est commun avec les TDS qu'on considère comme des travailleurs à protéger et qui ne euh, peuvent pas décider d'elles-mêmes euh, de faire ce travail. Assez... Ouais, ouais. je, je, je suis sûre si je te l'aise avec, avec le concept de vulnérabilité, parce que vulnérabilité, oh, oui, on entend euh, le fait qu'il faut nous protéger. Et vulnérabilité, ça renvoie à nous-mêmes à notre situation, à nos déficiences ou à nos fragilités. Alors que le problème, il est souvent externe enfin, et qu'il faut lutter sur l'ensemble plutôt que de vouloir nous protéger et nous faire prenez euh, de façon circale et, et oui, on a besoin d'un fois pour, euh, pour adoucir notre vulnérabilité, on a besoin de, de, de retrouver les armes nous-mêmes et, et que la société soit au moins euh, en danger, moins, vulnérabilité, moins... La vulnérabilité, le problème de la vulnérabilité, de la vulnérabilité il est pas nous, il est dans les agressions qu'on subit. Et tu, et tu penses qu'un euh, des points premiers, ce serait déjà euh, de, de parler euh, de sexualité en intégrant des modèles euh, en dit euh, en rapport avec la sexualité. En plus, il me semble, de rendre euh, l'accessibilité des lieux euh, euh, universels et partout et pour tout le monde. Oui, voilà, je pense qu'il faudrait travailler sur les une... fins euh, multiples. Euh, et... Avant tout, concret, en amont, enfin, pour accéder à une système de sexualité, ben, il, faut, euh, il faut avant tout pouvoir se euh, faire de chez soi. Euh, même chez soi, il faut avoir un minimum euh, d'assistance euh, pour pouvoir euh, se lever, s'amuser, se euh, euh, les, les besoins euh, de base ne sont pas, ne sont pas toujours, euh, sont souvent pas euh, assurés. Euh, ça c'est juste la première part, la première marche, c'est déjà pas génial de, de voir une marche, pour commencer. ça qu'on en euh, et, et voilà, il faut ensuite pouvoir sortir de chez toi et te déplacer, ensuite il faut pouvoir aller euh, accéder euh, à, à des études ou à, à des lieux de sociabilité pour euh, rencontrer, euh, que ce soit des lieux festifs ou pas. Et, et voilà, en fait, la vulnérabilité, elle vient de, de tous les besoins de base qui ne sont pas assurés. Et ensuite, on peut parler plus la euh, enfin, uh, pour l'an de sécurité et de tous les trains la sécurité de chacun. Hein. Et là, on fera plus tard la, de la, de, la, de, la société, de la société, Mais à partir du moment où on, a, on aura réglé tous les problèmes de base et où on sera réellement euh, fonctionnant dans la société, j'ai l'impression que le validisme de lui-même, euh, il va être obligé, obligé de se donner. disait, je trouve ça juste je suis reconnu beaucoup en disant euh, euh, il y a eu une discussion sur le sujet que je trouve intéressante, euh, on problématise toujours le handicap ou le travail du sexe comme des problèmes intrinsèques et en effet on n'interroge pas les barrières sur, sur, sur, sur, sur, qui bloquent l'accès aux droits, aux protections sociales, à la vie, tout simplement. Le problème vient de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est un peu la même chose vis-à-vis -vis du travail sexuel ou. Il y a cette amalgame en permanence qui est fait entre traite des êtres humains et travail sexuel et, euh, enfin, on ne considère pas euh, les personnes travaillant dans le domaine sexuel comme étant un pouvoir, et sinon par le mêmes euh, forcément, vulnérables euh, ou sous la coupe de quelqu'un, quelqu'une. Euh, je... J'ai l'impression que le concept de vulnérabilité, c'est un artefact légal, euh, comme pas mal de mots euh, dans le vocabulaire euh... Des lois sur la prostitution, comme, euh, comme détourner quelqu'un vers la prostitution, voilà, alors que d'habitude on détourne de l'argent ou du matériel, mais là on détourne quelqu'un, c'est comme si c'était un peu un objet. Et la euh, personne vulnérable, voilà, du fait de sa vulnérabilité, la personne handicapée ou enceinte, hein, c'est ça qui est utilisé dans, dans le vocabulaire euh, euh, autour, euh, autour du, du travail sexuel et, et du handicap. Et euh, C'est peut-être plus un artefact qu'autre chose, parce que maintenant, avec ce qu'on ce, qu ce qui est déployé, en fait, euh, par, par les militants antivalidistes, ce n'est pas, euh, pas du tout actuel, ça n'a aucun sens, en fait. Ça, ça aurait plus de sens de parler de, de capacité de consentement, de choses comme ça, de façon d'exprimer le consentement, de parler, de, il me semble, de ça. Et c'est la même chose qu'on utilise beaucoup le, le consentement de nous au niveau du travail sexuel. Et on parle de contraintes et de non-contraintes, de continuum de contraintes. Donc vulnérabilité, c'est effectivement, comme dit Thierry, quelque chose qui semble nous être mis de façon intrinsèque. Voilà, c'est comme si une fois que c'est marqué, on ne peut plus en sortir de cette vulnérabilité. Oui, la, la vulnérabilité, pour moi, c'est vraiment, comme dis, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est un argument qui est utilisé pour, pour nous retirer de en fait, notre statut de sujet. Quoi. Donc, comme tu disais, si bien, on devient des objets on devient des objets à protéger, on devient des objets à soigner, on devient mais du coup voilà et on remet pas en question la société validiste qui qui bah le validisme c'est un véritable système de pression quoi donc ça veut dire qu'il infiltre tous les rouages de la société quoi, juridique, institutionnelle, culturelle, enfin vraiment partout c'est pour ça qu'on parle vraiment de système de pression et, et du coup bah forcément euh, ça a un impact sur euh, sur notre vision du monde des autres euh, de nous mêmes bah euh, euh, voilà c'est c'est ça qui peut changer quoi et est-ce que vous diriez que le, la, la, la, la, la présence de, de, de, de, de cette vision très médicale et pathologisante et institutionnelle de, institution, de, des de personnes handicapées qui, sont, qui ne sont pas ou ne peuvent pas, ou qui ne connaissent pas la, la réalité, euh, dans les institutions, c'est un, un, un, un frein à, à ça? Qui pourrait être comparé euh, du point de vue du travail du sexe à, euh, aux questions qu'on pourrait comparer, mais ma comparaison est peut-être une erreur avec euh, l'amalgame qui fait entre la traite et le travail du sexe, entre se l'institutionnalisation du point de vue du handicap et le euh, travail du sexe. Vous trouvez un, un pont entre ces notions, mais pas forcément. Je me, je, me, je me demandais quel, quel était le, le rôle de l'État et de l'institutionnalisation dans la question liant travail du sexe et handicap, sur le quel était le poids, le rôle et les barrières structurelles de, de l'État et de l'institutionnalisation c'est oui. très pathologique qu'on ah, si peut faire sa vie du handicap et du travail sexuel euh, par rapport à ces barrières-là. Oui. Euh, ouais, je je sais pas si ça répond à ta question mais je pense que euh, on parlait de pathologisation et, et aussi de médicalisation. je pense que euh, l'État il se sert beaucoup du pouvoir médical aussi justement euh, qui apparaît euh, toujours comme euh, comme une vérité absolue enfin euh, le pouvoir médical euh, on a toujours du mal à le remettre en cause c'est un peu la, euh, la vérité absolue quand euh, quand le médical dit quelque chose donc euh, donc du coup et là pour le coup encore ça ça objectivise complètement les personnes qui sont visées parce que voilà, quand, quand les médecins disent quelque chose, euh, ben c'est forcément vrai, la personne concernée, elle n'a pas un arrière. Donc euh, non, du coup, euh, c'est ce qui se passe pour euh, les personnes handicapées et, et, et aussi euh, je pense pour les TDS, et du coup, euh, c'est un peu le point médical, il est vraiment, je pense, à, à combattre. Euh, cette pathologisation, euh, cette médicalisation des corps, euh, pour faire rentrer dans des cases de normativité et, et du coup on écoute tout un discours étatique, social, euh, enfin, ouais, qui, qui est très prégnant et, et, et très, euh, enfin, qui fait beaucoup de dégâts. Quoi. Je pense qu'on le revoit dans le discours qui est fait autour des maisons closes. En fait, Cette idée euh, euh, quasi universelle euh, à l'extérieur de nos réseaux, euh, du fait qu'il faudrait réouvrir les maisons closes pour que euh, les filles puissent avoir accès à, le, à de l'hygiène. Voilà, il faudrait que, que le gouvernement puisse contrôler nos corps et puisse nous forcer à faire des tests réguliers, parce que nous, on sait pas faire. Hein. Déjà, il y a tel proxénète qui est bête et méchant, mais si tout que c'est l'État, ça va, il n'y a pas de souci. Hein. Si c'est des médecins, ils vont venir nettoyer. Euh. Voilà, donc ça, je pense que le pont se fait un petit peu là, avec, euh, avec ce contrôle des corps, euh, euh, notamment bah, de, de tous les corps euh, insoumis, quoi, de tous les corps qui, qui sortent de cette norme, qui font des choses euh, différentes. Euh, et dans notre cas, à nous, des corps à, à réformer euh, en termes de comportement, plutôt qu'en forme de, en termes de structure strictement. Un corps à corriger, quoi on apparaît comme des décor parce que parce qu'on sort des des cases euh, qui correspondent aux bonnes mœurs, so, voilà, à, à, oui, à ce que la société attend euh, <rire> de ses citoyens, de ses citoyennes. Donc le euh, pouvoir médical, il, il est très présent, il fait beaucoup de dégâts. Mon sens. Et c'est vraiment un enjeu, en fait, euh, euh, bon, je le vois notamment en ce qui concerne les personnes handicapées aussi, surtout la question de l'autodiagnostic, etc. C'est vraiment un enjeu de reprendre le pouvoir en fait sur nos corps, sur notre santé, euh, et, et de défier ce pouvoir médical en fait. Quand je parle d'artefacts aussi euh, légaux, c'est dans les, les articles de loi sur euh, sur le proxénétisme, on dit que c'est un délit d'entraver la rééducation ouais. des prostituées. C'est okay. des personnes, les travailleurs du sexe, à rééduquer. Ah oui, oui d'accord. Donc, c'est un délit d'entraver les actions de rééducation. Ouais. C'est vraiment là, euh, écrit maintenant dans le code pénal. Ouais, je, je sais pas. J'ai entendu le, le, les choses sur l'état proxénète. Euh. Ah non, mais j'adore lire les articles de pénalty proxénétisme. <rire> Maintenant, je ne les connais pas. Alors, tant qu'à demander de les abroger, aussi bien savoir ce que c'est que cette merde. <rire> On est assez d'accord là-dessus. Ouais. Et euh, j'avais une question euh, plus euh, personnelle pour euh, Charlotte qui était euh, euh, comment euh, fin, finalement. Euh, euh, vous vous êtes dit, euh, euh, tiens, il euh, y a eu y a cette intersection qui entre travail du sexe et handicap sans passer par l'accompagnement sexuel, vu que c'est un petit... On est euh, d'accord sur... Euh, en tout cas, la vision telle qu'elle est portée aujourd'hui, comment ça vous a... comme étant une intersection, et si, si vous aviez des, des perspectives sur comment s'articuler ces ces notions, à quoi vous avez pensé... Euh, C'est peut-être la seule chose que, positive que je pourrais tirer de, de ce sujet de la distance sexuelle, c'est que, que ça fait naître cette convergence. C'est euh, depuis des années que je, que je brogne sur ce sujet. Et au début, euh, de façon euh, rejetée purement, quoi, en me disant. Euh, du travail du sexe, j'ai rien contre le travail du sexe, mais puisqu'il est interdit, euh, juste, euh, enfin, excusez interdit, mais techniquement, voilà, euh, puisque la société n'accepte pas le travail du sexe, euh, juste euh, ne parle pas d'assistance sexuelle Et puis, au fil des années, je pense que mon discours a évolué vers, euh, du coup, je suis toujours sur cette position-là, évidemment, euh, qu'il ne faut pas faire d'exception, mais du ma... peut-être en faire un levier pour, euh, bah, pour aider nos deux communautés à la fois. C'est-à-dire passer par la légalisation de l'accompagnement secret. Oui, bien sûr. La... Ouais. la légalisation du travail du sexe ouais. Ouais. Ouais. Enfin, Je pense que oui, c'est un, un outil qui peut nous rapprocher et nous... nous, nous nous apportait beaucoup euh, de vous En tout cas, tu m'opposes euh, férocement à hein, oui, toute, euh, toute euh, oui, question d'exception de, oui, oui, légale, oui, des, des trucs oui, comme oui. ça, je trouve que ça n'a tellement aucun sens que c'est à la fois plutôt fabrique, à la fois validée. Je comprends pas ce a, qu'elle mouche a piqué, euh, Sophie Cruzel. Elle ne répond pas à, à nos appels, mais elle a rencontré le mouvement d'uni, apparemment, pour discuter. De... Elle, elle a rencontré le mouvement du NID pour discuter de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Parce qu'évidemment, ce sont des personnes expertes sur ces, cette vie intime, sexuelle et affective. Euh... Bon, euh, je, je, je pense que personne ici euh, n'ignore que, que quand elle a balancé ça comme sujet, c'était un moment critique d'un point de vue politique où on discutait d'autres choses et que c'était juste pour pourrir le débat. Et je suis vraiment désolée euh, que bah, mon reportage qui était prêt déjà depuis plusieurs semaines et qui était prévu sortir deux semaines plus tard, bah, il soit venu accompagner cette vague-là, parce que ça n'avait aucun sens en fait. Euh, ça complètement aucun sens. Et, bien, et là, on sait qu'on va avoir une réponse du Comité euh, national consultatif d'éthique. Euh, en janvier ou en février, je suis persuadée que la réponse euh, va être négative. En plus, dans un contexte de pénalisation du client, je ne vois pas comment ça pourrait être fait euh, autrement. Ah, bien. Et puis que, que même si on réfléchit juridiquement à, à ce que disait Céline sur le fait qu'on pourrait accompagner nos luttes euh, et qu'on pourrait passer par la légalisation la, de l'accompagnement sexuel, moi je suis pas tout à fait d'accord, j'ai une autre opinion parce que je trouve que c'est validiste de passer par là et c'est sacrifier encore une fois et c'est perpétuer du validisme. Mais même en fait, juridiquement, j'ai réfléchi à comment ce serait possible. Je pense que ça n'abrogerait pas les lois sur le proxétisme et que ça ne favoriserait pas le, la dénonction du travail du sexe. Ça, ça, ça, créerait une exception, mais je suis pas sûr que ça permettrait pour l'argent de se trouver le but, mais. Non, si alors. Pas. alors, si c'est ce que j'ai pu avoir l'air de dire, c'était pas facile. Ah, bah, j'ai mal compris, alors, excuse-moi. Non, non, non, non, c'est utiliser ce sujet, euh, justement, pour revendiquer que c'est juste le travail du travail. Ah oui! Et que, et que si vraiment, euh, on veut que les personnes handicapées puissent accéder au travailleurs du sexe, euh, alors, on légalise tout, clairement. Oui, d'accord. Ah, utiliser ce sujet-là, mais pour, pour légaliser l'ensemble, bien sûr. Okay. Non, ah. je... Moi, j'avais pas bien compris. Non, non c'est bien que tu en reparles, parce que je ne voudrais pas euh, qu'il y ait un là-dessus. C'est un grand coup de... <rire> Du coup, ça m'étonnait, j'étais là-bas. <rire> euh, c'est quelque chose de compliqué de faire passer dans une tribune. Les gens ont une grande acceptabilité sociale à cause du validisme envers l'accompagnement sexuel. Et du coup, ils essaient de remettre ça à vous, faites du sexe payant avec des handicapés, vous êtes Mère Teresa du cul, etc. Et quand essaies de leur dire, mais en fait, moi, je suis escorte aussi, je fais déjà de l'accompagnement sexuel avec des personnes valides, et là, de le cerveau, de il part, tu la personne, elle a pas compris, euh, et elle a pas envie de compliquer son storytelling. Et du coup, c'est compliqué. Mais je pense qu'au fil des interviews, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à en placer quelques-unes. Donc voilà, c'est la même chose, mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Vrai que ça peut, moi, je, je, en tant qu'escorte, pendant six ans, euh, escorting classique, on m'a jamais dit « j'aime trop ce que vous faites ». Et depuis que, que j'ai été médiatisée en tant qu'accompagnante intellectuelle ben bah voilà « ah mais j'aime trop ce que vous faites, mais c'est trop bien ». Et, et j'ai envie de dire « mais vous aussi vous pouvez vendre votre cul, il n'y a pas de souci, c'est possible, hein euh, vous le faites comme vous voulez » ou « si vous avez envie de de, de, de avec des personnes en situation de handicap, vous le faites, c'est pas difficile euh, ». Parce que ça m'énerve en fait, profondément, euh, cette… Euh, cette façon de, de diviser les choses aussi binairement, de supposer que l'escorte ne fait jamais d'accompagnement, qu'elle est juste là pour le cul, qu'elle se fait utiliser. Pour moi, c'est tellement, tellement euh, une simplification que toutes les situations en fait, qui sont concrétisées à travers cette, cette binarité, cette opposition des en fait, deux de, de métiers, pour moi, ça ne peut pas être le métier. Oui, je suis aussi d'accord euh, là-dessus. Euh, oui, c'est pour ça que euh, je pense aussi que euh, partir dans l'idée de faire une exception, etc., ça ce ne sera pas bénéfique au travail du sexe en général parce que parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les choses sont, sont pensées de façon tellement binaire et, et en fait ben du coup euh, le travail du sexe qui s'adresse au valide restera toujours euh, immoral, perçu socialement, euh, mal perçu socialement. Euh, et on considérera de l'autre côté, comme tu dis, euh, si belle, que quand on sur un aux personnes handicapées, bah, euh, c'est bien. Euh, voilà, par contre, on fait une bonne action. Il y aura toujours ce clivage, en fait. Euh, donc, je pense vraiment que, euh, que l'exception, euh, ce n'est pas la solution. Et, et du coup, alors, après, pour répondre à ta question, Marie, où tu demandes à nous, euh, à Céline, à moi, euh, euh, du coup, comment on, vous voyez euh, l'intersectionnalité de nos luttes. Euh, bah, après, c'est comme euh, je l'ai dit un peu au début, moi, ça ça, ça, j'étais un peu euh, euh, quand je militais euh, dans les milieux féministes, euh, j'étais un peu, j'étais pas en accord en fait avec euh, ce que j'entendais, enfin je me sentais pas toujours à ma place sur, sur certains points, et en fait, quand j'ai commencé à côtoyer euh, des personnes du stress, ça m'a vraiment ouvert un. Hein, une autre, une autre vision du féminisme et et, et et où je me suis beaucoup plus reconnue en fait sur euh, sur cette capacité de s'approprier son corps, sa sexualité euh, voilà, d'avoir vraiment euh, un autre discours politique sur tout ça et, et, et moi ça m'a parlé en tant que femme en dit, donc, euh, donc voilà je pense que j'ai fait l'intersection à, à ce moment là et, et, et je me suis retrouvée dans ce discours là aussi. Il y avait une chose aussi que dit je sais plus comment, on allait discuter ensemble, et que j'avais entendu dans des interventions, qui est assez surprenante, c'est aussi cette question de, euh, en institution, on interdit euh, l'accès parfois au, au porno euh, via Internet dans l'institution, et même ça, pour moi, c'est aussi la source de tout ça, qui fait qu'on va nous aussi et se battre là-dessus. Et... Okay. Oui, en fait, il y, a des, euh, il y a des systèmes pour le Wi-Fi hein, qui, qui sont posés avec des filtres comme euh, la, la, la dernière loi sur les violences conjugales ne va pas arranger les choses, hein, mais, hein, le, qui, qui, qui demande un, une vérification d'identité pour, pour aller au porno, pour la vérification de l'âge. Euh, mais effectivement, même mon site web, en fait, tout simplement, euh, les, les gens passent, me contactent par Facebook souvent parce qu'en institution, ils n'arrivent pas à accéder à mon site web parce qu'il est catégorisé porno, comme s'ils étaient dans un café Internet qui bloquerait tout simplement hein, tous les sites X. Quoi. Euh, bon, je ne l'ai pas pris perso, mais je trouve que ça n'a aucun sens parce que ces institutions-là, c'est des ouais, adultes laisse. qui y vivent. Et s'ils ont accès à Internet, ils ont accès à Internet avec euh, la réalité que, que ça donne. Hein. Ça, ça, doit, ça doit être fait avec justice, en fait. Euh, mais, mais ce n'est pas ça. Et c'est infantilisant sur, sur tous les aspects, déjà pour le porno, mais même de façon générale, les règlements d'établissement qui disent qu'on ne peut pas recevoir des gens, bon, ça ne devrait jamais exister, ce genre de choses aussi, où euh, on est dans des habitats. C'est un des trucs qu'on voyait avec monopie euh, au niveau de, de, de droit et de sexualité, dans, justement dans la formation de la base. Euh, le droit au sexe, dont parlait Céline tout à l'heure, qui, qui est un argument que j'essaie de, de faire évacuer de tout ce qui est accompagnement sexuel, mais que souvent c'est les personnes en qui l'utilisent elles-mêmes. Oui, mais on a bien droit à une sexualité en fait, non droit au sexe, Je pense au sexe, une espèce de forme de validisme qui est très présent, interrogé chez beaucoup de personnes handicapées aussi, je pense que c'est pour ça. Hein ah, il y a ça Mais le droit au sexe en fait, c'est surtout super machiste, super misogyne. Enfin, Céline et moi, on avait déjà abordé dans nos, dans nos discussions, voilà, j'exige je, je, du sexe et il faut qu'elle vienne un genre de clientélisme aussi euh, au niveau de ça de, voilà il faut euh, j'ai un besoin qui doit être satisfait euh, et qu'on qu entend très peu euh, dans le sens inverse en fait hein, euh, de, de, de ces besoins incontrôlables ces besoins euh, c'est très patriarcal comme, comme point de vue ah, je ben oui, a, ouais. Ouais. <rire> pardon du coup ça s'arrêter. et je suis passionnée par le je ne pas prévu d'enchaîner euh, euh, Alors, euh, j'ai un peu préparé le rassemblement de jeudi. Mais tu sais, Céline, ouais, on en avait déjà discuté de cette histoire-là. Le fait aussi de quand on parle d'accompagnement sexuel ou de clients handicapés, déjà de base, c'est comme si effectivement ils venaient chercher quelque chose de doux et de gentil, alors qu'en fait, on, ce côté bien cuit et tout, je pense. Ce que tu disais tout à l'heure Charlotte aussi, euh, en termes de ⁇ Ah oui, mais la douceur et la gentillesse ⁇ dou... Et En fait, euh, parfois, il y a des gens qui viennent juste chercher du cul tout simplement en, en consommant, que, que ce soit des personnes qui payent ou non, hein, mais le rapport au sexe peut être très, très très consommateur et pas du tout dans une, une démarche d'accompagnement et d'éducation et de sensibilité. De... De... Après, moi, je me suis dit, euh, mais je, je vais peut-être m'attirer les foudres de tout le monde, que peut-être euh, la, la clé, c'est aussi peut-être de reconnaître euh, aujourd'hui euh, qu'on a toutes et tous, à un moment donné, euh, un, un, on aura un handicap visiblement et que du coup, il euh, n'y bon, a, y a plus besoin de cette binarité euh, euh, du point de vue euh, de clients qui sont majoritairement des personnes perçues comme hommes, et donc il y a besoin, et, euh, et les autres. Parce que du coup, ça permet peut-être de faire le lien entre le travail du sexe et le handicap sans forcément créer une exception particulière. Le, le, le fait de, de, de, de, de, de reconnaître qu'à un moment donné, on a, on a tous de manière visible ou permanente ou non un handicap et qui du coup permettrait à chacun d'avoir de, de, de, de, recours à, à du travail sexuel si elle euh, le souhaite. Et je ne sais pas si cet argument est partagé par tout le monde ici. je je suis d'accord pour euh, casser cette binarité-là, parce que évidemment c'est un peu fluide comme notion parfois et handicap et, et, et impati. Mais je ne suis pas fan de l'argument euh, ça peut vous arriver. Parce que c'est pas une solution, enfin politiquement c'est pas une solution, enfin, Oui, ça peut, euh, ça peut toucher les gens, enfin, ça peut leur faire comprendre. Mais le message, il est pas génial, enfin, Oui, je comprends. Que, tu vois, par rapport à des personnes racisées ben c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est pas pour ça que je dois pas me sentir concernée par ça. Et, tu vois, fin. Le, le handicap, même si ça vous arrive pas, vous pouvez être obligé de l'accepter et de ne et de pas nous mettre dans une catégorie à enfin, part, mais. Je suis capable d'utiliser cet argument-là. as raison, j'y avais av av av pas forcément pensé mais, euh, ou je l'avais pas forcément perçu moi-même. as raison de, de, de, de me remettre euh, euh, la, la perspective un peu plus globale sur, sur le sujet. Voilà. J'ai l'impression qu'une façon de pas trop souper en fait, c'est de se concentrer sur les droits des personnes. Et, et, et c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant, en tout mon monde point de vue TDS et militant, donc TDS. Bon, vu, vu mes compétences, mes connaissances dans la lutte anti là je soutiens les personnes qui connaissent mieux et qui s'appellent d'écouter, d'entendre, de comprendre. Euh, J'ai l'impression qu'en partant de, des droits en fait, de mon côté, TDS en disant, ben, on a besoin de droits, et vous savez quoi, le jour où on aura des, des droits et le droit de s'assembler, le droit de, euh, de nous-mêmes former des, des groupes d'intérêt, même du sein du TDS, de travailler sur des trucs ensemble, de faire des scopes, euh, de, on pourra améliorer même la qualité des services qu'on qu on choisit de gens, on pourra, on pourra avoir des services qui sont meilleurs à destination de toutes sortes de, de personnes. Euh, je pense notamment à celles qui, qui essaient de proposer de, de des services à, à des personnes frites aussi, euh, et qui n'arrivent pas forcément à rejoindre ce, ce segment-là. Euh, je pense qu'à partir du moment où on a, nous, les, les droits de s'organiser, de, de, se, de se mettre en capacité, bah, à ce moment-là, on va pouvoir les utiliser. Euh, après aussi, il y a cette question euh, qui me semble importante aussi de l'accessibilité euh, des, des, des ressources aussi, peut-être. Euh, d'accéder aux services, d'accéder euh, euh, parce que c'est vrai que c'est ce que tu disais Cybelle, aussi euh, que beaucoup de personnes handicapées ne savent pas comment euh, recourir à, à du travail sexuel et que du coup le, le fait de rendre les ressources accessibles que ce soit pour les personnes sourdes ou malentendantes ou même le fait d'utiliser le hashtag particulier ça, ça ouvrir le spec même si ça recourt euh, euh, une certaine forme de validisme, enfin, pour certains, certaines, utiliser le terme accompagnement sexuel, mais hein. en tout cas, ça, ça permet d'ouvrir le spectre et de permettre cette, cette, cette intersection aussi. Le fait de. Euh, ouais. Oui, c'est vrai que je pensais plus euh, au TDS, on dit aussi, euh, dans la retour organisation, hein, dans, dans la question de, de partage de compétences, de partage d'expériences. Euh, quand je parle d'aller de, de, chercher des droits, ça peut être autant en, en direction de euh, proposer des meilleurs services, mais aussi de s'organiser mieux. Je me souviens bon. À... Ça ne fait pas très très longtemps que tu es TDS euh, euh, en perspective de ma vie de TDS et je me souviens que tu m'avais déjà demandé si j'avais des ressources justement sur des, des TDS qui sont handicapés qui témoignent et à l'époque euh, j'avais trouvé que deux articles en anglais, il n'y avait pas beaucoup de ressources et c'est compliqué de partager des ressources pour, euh, pour s'éduquer entre nous, pour partager des, des compétences, partager des expériences euh, parce que communiquer sur le travail sexuel peut être vu comme une incitation parce que s'entraider justement est criminalisé. Ouais. Ouais. Et, et aussi parce que, euh, le, du fait des lois euh, euh, qui encadrent le travail du sexe, c'est difficile aussi de s'auter, de dire euh, euh, maman, je suis DDS10, du coup il m'arrive ça, je fais face à telle difficulté. Et, et, et même du, du point de vue euh, par rapport à, à, à l'âge et toutes les ressources liées, c'est ça aussi qui rend les choses compliquées. Et, euh, j'ai fait le tour des questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aviez envie ou des choses auxquelles vous avez je n'ai pas forcément pensé, que vous vouliez aborder, ou des choses que vous aviez envie de dire, qu'on n'entend pas ou peu à l'intersection entre ces deux sujets qui vous semblent importants d'aborder Je peux peut-être formuler un souhait, en tout cas, c'est que le dialogue continue, parce que l'intersection, elle est continue, et, euh, et je suis toujours heureuse d'entendre de, de, des personnes qui sont contre mon point de vue et qui puissent le faire évoluer, et euh, de trouver un, ensuite des points de similitude pour se battre ensemble. C'est un vœu que je fais, même de façon beaucoup plus large, parce que... Euh, parce que je croise des TDS euh, putophobes, parce que je croise des endis valibistes, parce que je croise des anti putophobes, oh, parce que je croise des TDS valibistes. Ouais. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je, je voulais vous, vous remercier, et puis, si belle, la préparation de cette conférence, ce, ce euh, toutes les personnes euh, avec qui j'ai discuté, et puis, ah, si je voulais parler euh, du... Pareil, de, du sociologue, j'ai oublié, ce Tu m'as envoyé, donc j'ai sa thèse que je n'ai pas ah, dormi. Pierre Brassard, je suppose Voilà. Okay. Je ne l'ai pas lu, hein, mais j'avais déjà lu ces articles. C'est lui qui dit que chaque fois que, que quelqu'un... Ah C'est un truc sur l'accompagnement sexuel, mais... Euh, il dit que voilà, j'ai du pleure à chaque fois qu'il y a un tel truc qui dit. Lui... Ah ouais. Non, merde. Voilà. Je pense qu'il est un peu blasé sur le sujet aussi euh, du fait que, que des gens euh, ont galvaudé des trucs euh, sur ce sujet. Voilà. Ah oui, à chaque fois qu'on dit que c'est un tabou, un sujet tabou. Un ah oui. sujet... Et non, et puis juste ouais. Pour terminer, je vous me demandais est-ce que vous a, vous auriez euh, pour les personnes qui nous écouteront, des, des, des, des, des, des ressources ou des, des choses en plus des valideuses et de, de ce que euh, Charles produit, euh, des, des choses qui pourraient aider euh, les personnes qui ne connaissent pas ces sujets ou, ou euh, qu'on puisse ouvrir les perspectives et terminer là-dessus. qui vous aurait aidé ou que vous, qui vous semble important. Moi, j'ai trouvé que je pas, sur les droits des personnes handicapées, le documentaire de Netflix était sympa. Hein. Oui, hein. Les moi, sur notre site des dévalideuses, on essaye de, de tenir une liste de ressources assez diverse et un peu, euh, ça n'est pas forcément hyper à jour en ce moment d'ailleurs, mais ça ça ça ça ça ça ça ça donc C'était pas le sujet principal, mais, mais du coup j'ai quand même un peu abordé le sujet. Euh, je m'étais aussi appuyée sur le, les livres, de théorie, la faiseur. Euh, la ville des buts, euh, voilà, donc c'est des ressources très intéressantes. Enfin, moi ouais, qui m'ont beaucoup apporté en tout cas. Et, sur, et après, je sais pas si euh, si, si les livres de Marcel sont intéressants, je ne sais pas. Bah, je pense que par rapport à, en tout cas, euh, peut-être plus autant d'actualité. je pense que peut-être son livre le plus ancien, euh, est plus intéressant, mais encore là, moi, j'en je... ai lu des bribes, mais je peux dire que les livres que j'ai lus, en tout cas, chroniques sociales sur sexualité et handicap, ne sont pas forcément euh, recommandables, à moins qu'on veuille avoir l'histoire de l'accompagnement sexuel en France et en Suisse, euh, ce, qui, ce qui est ce qui peut être intéressant hein, pour comprendre comment c'est né, comment ça s'est structuré, quel vocabulaire maintenant est employé. Euh, J'ai trouvé un peu le, les travaux de J.A.M.I. intéressants aussi, euh, qui s'intéressent euh, euh, aux perceptions qu'ont les, les proches et les, euh, et les soignants autour, de, autour du handicap, des thématiques, thématiques handicap et sexualité. Et je suis absolument toutes les personnes qui se disent euh, voilà, experte euh, sexualité handicap et qui a une approche psychologisante parce que c'est exactement la même chose au niveau du travail sexuel. Quand on a des approches psychologisantes avec la psychologie du développement, euh, où on, où on nous parle de, de la sexualité des personnes handicapées liées à un stade de développement, comme on nous parle de la sexualité des TDS euh, des, des, des traumatismes vécus dans l'enfant. Donc je fuis absolument, c'est des grosses merdes, c'est ces trucs que je vis. Après Jamie, il a fait aussi un travail sur sur euh, handicap et pornographie. Il a fait des articles là-dessus où il parle justement euh, des circuits porno euh, alternatifs euh, euh, autour des personnes handicapées. J'avais étudié ça aussi un peu pour ma thèse. Je Je pour le nom de l'auteur autoritaire. Ah, ah merci. Merci. Nice. Et moi j'avais trouvé que, après vis-à-vis euh, -vis du travail du sexe, le livre, les, les études du les et c'était intéressant. Enfin, moi j'ai trouvé ça intéressant, et, euh, et la prise d'impression des personnes j ai, j ai pas je J'ai pas lu, et après si le clé, c'est mmh. important de parler du clé, mmh. un chouette de travail aussi. Oui, sur l'intersection PDF, c'était sûr ah, mais... non, non, non, non, non, non. Je Après, je, je, je ne, je ne, je ne, je pense, mais je connais pas, oh, pas -t t -t t Mais euh, Lisa Rojas, pour son point de vue clair, je, je... il me semble que cette personne est plutôt froide, mais je ne suis pas certaine. Je ne lui ai jamais clairement posé la question. Je il y a des articles sur son blog qui écrit une... son point de vue, je pense. Mais. Euh... Mais en tout cas, vous connaissez un peu l'intersection, il me semblait aussi important d'en parler, euh, même si effectivement sur le sujet un Enfin, en même temps, c'est compréhensible hein, parce que euh, dans le cas de l'intersection de TDS et évalidisme, à l'intérieur de l'opinion générale, euh, tout de suite le mot va sur euh, va sur accompagnement sexuel. Donc, c'est très saoulant. Et, et eux, en fait, je pense que principalement, ils rejettent ce lien direct qui est fait et ce faisant, ils évacuent toute la question du travail sexuel. Et c'est pas dire non plus que les membres de la clé sont... Phobes, ou qu'on dit positions typithophobe profonde ou quoi que ce soit, c'est juste que voulant se concentrer sur sur des vraies problématiques, euh, bah sur d'autres problématiques de sexualité et handicap qui sont beaucoup plus importantes euh, en termes de, de, de représentation. Bah, ça me semble logique, en fait, qu'ils qui prennent des positions. Oui, oui. Euh, je pense que c'est un problème qu'ils ont évacué, enfin une question, qu'ils ont évacué un peu euh, parce que, il y a plusieurs paradoxes, en fait. C'est que certains membres du clé euh, peuvent être assimilés, enfin je pense notamment à oui, à des travaux du sexe, en fait. Euh, en tout cas, elles sont proches d'activités euh, voilà, euh, liées au travail du sexe donc c'est assez paradoxal en fait, <rire> et du coup euh, je pense que c'est parce qu'il y a un enfant souverte presque un peu, enfin euh, comme Discivel, ils se sont focalisés sur la question de l'assistance sexuelle, ils en ont eu marre, comme tu dis, quand on en parle de ça, et du coup ils ont un peu tout amalgamé quoi, mais euh, et du coup ouais, ils ont amalgamé les choses. On le disait de manière optimiste, je pense que euh, si on se concentre sur les droits, je pense qu'il est possible de marier. On va trouver une convergence. enfin, je fais c'est une petite je mais je me dis qu'il faut essayer. Je pense Donc que ça ne sera pas monolithique de toute façon au niveau de la clé. Bon, mais du coup, pour moi, en tout cas, j'avais fait le, le tour, hein, et je voulais vous remercier et puis... Euh... Euh, je voulais remercier le Thierry, le euh, le Stras et puis la dans son bras plus rouge et puis tout le monde qui a pris le temps d'être avec nous, nous écouter et, euh, hein, et puis à très bientôt et au plaisir dire qu'on échange de nouveau. Juan qui est à la technique. One, ouais. merci Cidale. Merci. Et... Merci, bah, merci à Ali Marie, -Marie d'avoir animé panel. et puis à tout le monde. Merci pour l'invitation. Je sais que je fais un grand sou. C'est moi